Bien, salut à tous et à toutes, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la place sur votre PC. Si vous utilisez fréquemment votre ordinateur, vous voyez que votre espace disque se remplit petit à petit. Et il existe des méthodes pour supprimer des fichiers temporaires ou inutiles et regagner de la place. C'est donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, comment supprimer tous ces fichiers inutiles et gagner de la place sur son disque. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à la partager, et à me dire dans les commentaires ce que vous souhaiterez voir ou si vous avez des problèmes. Vous avez également dans la description de cette vidéo un lien vers mon serveur Discord si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à venir. Bon, et bien voilà, on se retrouve maintenant sur le PC et je vais vous montrer comment supprimer ces fichiers et gagner de la place. Premièrement, on va ouvrir un explorateur de fichiers Windows et on va se rendre dans ce PC. À partir d'ici, on va faire clic droit sur le dossier qui contient le système Windows et on va faire « propriété. Ici, on va cliquer sur « Nettoyage de disque » et on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre on a une liste avec les fichiers qu'on souhaite supprimer on peut descendre on voit moi par exemple dans ma corbeille j'ai 834 mo je vais donc le cocher et vous pouvez cocher d'autres éléments à supprimer si vous ne savez pas à quoi ça correspond il vous suffit juste de cliquer dessus et vous avez une petite description qui va vous l'expliquer une fois que vous avez sélectionné tout ce que vous voulez supprimer vous cliquez sur ok une fois que cela est fait on peut fermer la boîte du dialogue et on va se rendre dans les paramètres windows dans les paramètres windows on va ensuite cliquer sur système puis stockage ici windows va calculer un petit peu tous les fichiers et il va nous ici une liste de tout ce qu'il a trouvé. Vous pouvez faire afficher plus de catégories si vous le souhaitez. Ce qui va nous intéresser ce sont les fichiers temporaires que vous voyez ici. Ce pc est récent donc il n'y a pas grand chose qui a été fait dessus, je joue quelques fois de temps en temps. Mais si par exemple vous utilisez votre ordinateur tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça va s'accumuler et ça va faire de la place. On va maintenant du coup cliquer dessus et il va analyser un peu tout. On peut voir que dans cette liste on retrouve les mêmes éléments qu'on a fait quand on faisait le nettoyage de disques. Sauf qu'ici, on peut ajouter encore les téléchargements. C'est-à-dire, dans votre dossier de téléchargement, tout ce que vous avez téléchargé, on va pouvoir le supprimer directement à partir d'ici. Les fichiers également d'optimisation de livraison qu'on peut supprimer. Donc, vous avez également la description. A vous de voir ce que vous voulez supprimer ou pas. Moi, je vais tout sélectionner. Je vais cliquer sur supprimer des fichiers. Une fois que c'est fait, on peut revenir en arrière et on voit qu'on a gagné un peu de place. Si vous le voulez, vous pouvez faire un tour dans cette liste pour voir les autres fichiers qui sont lourds et que vous pourrez, par exemple, supprimer. Une chose que vous pouvez faire également si votre ordinateur ne le fait pas automatiquement, c'est de défragmenter vos disques. Pour ce faire, dans la barre de recherche, on marque def et on a ici défragmenter et optimiser les lecteurs. On a ici une fenêtre qui nous montre un petit peu les évolutions et ce qui a été fait. Normalement, toutes les semaines, une défragmentation est faite par Windows, mais imaginons que vous ayez bidouillé des choses et que ça ne se fait plus, vous pouvez le faire à partir d'ici. Vous pouvez sélectionner les deux lecteurs en maintenant la touche Mage et vous cliquez sur tout optimiser. À partir d'ici, un processus va se lancer automatiquement, vous avez juste à attendre. Également, dans vos paramètres Windows, n'hésitez pas à aller désinstaller des jeux inutiles qui sont installés par défaut par Windows. Pour cela, vous allez aller dans Applications et ici, vous avez une liste de toutes les applications qui sont installées votre machine. On va les filtrer par taille et vous pouvez comme ça en fait scroller dans la liste et voir par exemple quelque chose qui ne vous intéresse pas et vous le désinstaller. N'hésitez pas par défaut il vous installent Angry Birds ou des jeux comme ça donc n'hésitez pas à les désinstaller. Donc toutes les manipulations que je vous ai montrées pour libérer de la place et supprimer les fichiers inutiles de votre ordinateur n'hésitez pas à le refaire ailleurs par exemple là je suis en train de le faire sur mon ordinateur portable et dans les fichiers temporaires je vois que je peux libérer 8Go sur mon disque. Donc c'est ce que je vais faire et je vais gagner comme ça 8Go de place ce sont en fait par exemple toutes les mises à qui ont été gardés, qui ont été stockés. Donc n'hésitez pas à faire ça, vous allez voir, parfois ça fait du bien. Bon et eh bien voilà, je vous ai montré comment faire de la place sur votre ordinateur avec quelques manipulations très simples. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. N'hésitez pas également, si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut